Bonjour, je m'appelle Magdalena et je suis make-up artiste dans la mode et dans la beauté. J'enseigne également à l'Académie Make-up Forever de Paris. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Chimel, avec qui nous avons préparé ce look haute couleur pour les fêtes de fin d'année. Ce look a été créé à partir de produits du kit Holiday de Make Forever qui lui-même a été inspiré par Palace qui a été une célèbre boîte de nuit dans les années 80, un peu le pendant du Studio 54 aux états unis D'où ce look haut en couleur est très extravagant. Alors j'ai déjà préparé le teint de Chimel avec un fond de teint, un anti-cerne, j'ai poudré également le teint. Donc pour finir tout ça, je vais utiliser le Artist Face Color Blush. Je pose le blush l'extérieur de, de la pommette je dégrade légèrement à l'avant mais surtout je vais le remonter au niveau des tempes donc avant d'appliquer le fard à paupières je vais faire une base à l'aide de Artist color pencil dans la teinte 902 donc je vais commencer par le rat de cils Je vais surtout dégrader là où mon crayon rencontre la, la paupière. Donc là, nous avons la base de, de crayon. Et là, on va pouvoir passer à l'étape des fards à paupières. J'ai une question. Ouais. C'est pour qu'un fard il soit beau, vaut mieux s'arrêter où mmh. Alors toujours quand tu vas. Le... En fait ça dépend de, de l'endroit sur ta paupière. Donc généralement sur les deux premiers tiers de ta paupière, au niveau de la paupière mobile, il ne faut pas monter trop haut. Plus on va monter haut, plus ça va créer un arrondi. C'est surtout sur les derniers tiers de ton oeil où tu tu peux emmener ton phare beaucoup plus loin pour créer un effet un peu liftant. Voilà, moi j'aime pas qu'on c'est arrondi. Si, si le phare il est à la même hauteur partout, oui. là ça n'apporte pas grand-chose à ton make-up parce que ton, tu vois, ton, la direction de ton maquillage est assez droite. D'accord. Donc c'est qu'il est beaucoup plus important de, de le rehausser plus sur l'extérieur. D'accord, ok. Mmh. Merci. <rire> Pour donner encore plus de dimension à ce maquillage, je vais utiliser euh, deux sterlit Powder. Je vais commencer avec celle-ci. Donc tu peux voir, elle, a, elle est blanche, ah, est ça, est quoi, euh... mais elle a des reflets roses. Euh, donc ils vont très bien euh, se marier avec ce violet qu'on a créé sur les yeux. Donc là, je prends mon pinceau avec, le, avec la matière. Je brumise et je commence par le milieu de la paupière. C'est là où le, la paupière elle est la plus bombée pour que ça accroche le, le, le plus la lumière. Donc là, je vais incorporer encore une autre Starlit Powder. Euh, Celle-ci, comme tu peux voir, elle est blanche, mais un reflet bleu, un peu bleu turquoise. Et par contre, celui-ci, je vais le poser au niveau de l'arcade. Je vais travailler avec l'Aqua Resist Color Pencil. C'est parti, on va faire un joli cat assez présent avec ce petit crayon. Alors, je vais commencer par le raid-cirque inférieur pour me donner une jolie direction. Le liner, ça se construit petit à petit, donc, ne faut pas trop essayer de faire tout d'un trait. Alors, pour les cils dramatiques, nous allons utiliser le mascara Smoky Lash qui va te donner beaucoup de volume. On va mettre un tout petit peu de Starlit Powder dans le capuchon. D'accord. Et on va ensuite mélanger avec le produit dont tu m'avais parlé, l'Aquacil. Ah oui. Donc, okay. le liquide transformateur qui transforme tout type de produit, que ce soit crémeux ou poudreux, en matière waterproof. Ok. Le but, c'est de prélever un peu de Starly Powder dans le capuchon et ensuite rajouter quelques gouttes d'aquacil. Je vais prendre un pinceau euh, très fin, long. Alors Chimel, pour élever encore plus ce look, nous allons faire une bouche rouge. Tu es prête Je te fais confiance. <rire> Donc pour commencer, je vais utiliser un crayon pour faire un joli dessin de ta lèvre, pour que le rouge à lèvres tienne longtemps. Et surtout, nous allons utiliser le nouveau rouge à lèvres, euh, rouge artiste métallique, qu'on sort exprès pour Noël. Donc tu vas voir, il est pailleté, il est magnifique, et je pense qu'il va t'aller à merveille. J'ai hâte de voir ça. <rire> Donc je commence toujours par travailler à la lèvre, par ce qu'on appelle l'art de Cupidon. Donc je fais un joli air de Cupidon, toujours bien dessiné. Alors Chimel, pour que ton rouge à lèvres il tienne encore plus longtemps, il ne faut pas s'arrêter seulement au contour de ta lèvre. Il faut vraiment venir hachurer le crayon à l'intérieur. Le fait de l'hacher à l'intérieur, euh, ça va créer une base pour ton rouge à lèvres. Donc, si jamais ton rouge à lèvres qui est censé être beaucoup plus crémeux, il s'en va parce que tu manges, parce que tu bois, c'est pas grave, il y aura toujours ton crayon qui va quand même être là et tu auras quand même ta bouche rouge. D'accord. Donc, ça c'est super important, sinon on va se retrouver avec un contour de lèvres un peu disgracieux. D'accord est-ce que le fait de, rem... enfin, de mettre le crayon aussi, ça va faire ressortir la couleur Ah oui, complètement. Hein, ça va tout de suite l'élever et avoir une pigmentation plus importante. D'accord. Alors, chimelle ce rouge à lèvres, tu peux l'appliquer directement avec la, la mine. Mm -hmm. Et surtout, il faut que tu te serves de ce capuchon, il faut que tu le mettes au bout, comme mmh. ça tu auras beaucoup plus de, de maintien, exactement, euh, c'est presque comme un pinceau. Donc en fait, ton geste, il va être beaucoup plus sûr, beaucoup plus stable, et tu vas faire une bouche beaucoup plus propre si tu vas travailler ainsi. D'accord. C'est parti. Maintenant, pour qu'on s'assure que ça dure toute la nuit, on va utiliser le mistenfix. Fix. Donc, je te laisse faire, Chimel. 3 oui. <rire> hein, trois, trois pchits, ça suffit, à distance de bras. C'est parfait. Tu es prête, Chimel. Merci. <rire> Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci Chimel d'avoir été ma sublime modèle. Merci à toi. <rire> N'hésitez pas à commenter et liker juste en dessous pour gagner le kit de Noël, le holiday kit et tous les produits que nous avons utilisés pour créer ce look festif. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.